Bonjour. Donc euh, aujourd'hui, donc je vais vous présenter euh, la pharmacogénétique des euh, des traitements euh, psychotropes. Donc euh, euh, je suis le docteur donc Sylvie Caronta euh, du laboratoire donc de pharmacocinétique et toxicologie euh, du euh, biogénopole de la plateforme PRISM et euh, j'exerce également mes activités donc notamment sur la pharmacogénétique euh, au laboratoire donc de biologie moléculaire de la conception euh, également de la de la PHM. Donc, cette présentation va s'articuler sur, euh, sur plusieurs points, euh, avec euh, un plan et une introduction sur la pharmacogénétique. Qu'est-ce que la pharmacogénétique Quelle est l'implication de la pharmacogénétique dans la pharmacocinétique des, euh, des médicaments Puis nous verrons donc, les euh, gènes d'intérêt en, en psychiatrie avec donc, les cytochromes P450, donc, qui sont des enzymes de phase 1, les relations donc génotype phénotype prédit euh, qui vont permettre de déterminer donc le profil phénotypique euh, des, euh, des patients en fonction donc du génotype retrouvé les recommandations donc de pharmacogénétique pour des euh, couples gènes-médicaments avec donc euh, des recommandations euh, essentiellement euh, internationales euh, qui sont euh, mises à jour régul... régulièrement sur le site PharmGKB et euh, avec donc un certain nombre d'exemples sur des traitements euh, donc antipsychotiques et également des traitements donc euh, anti euh, antidépresseurs et euh, nous finirons par un focus sur euh, les particularités euh, du euh, métabolisme donc de la, de la clozapie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la, la pharmacogénétique et quels sont les objectifs euh, d'une analyse pharmacogénétique Eh bien donc il s'agit de l'étude des variations interindividuelles. Qui sont d'origine génétique. Donc, il s'agit de variations de séquences d'ADN avec la recherche donc, de variants dans l'ADN des patients en relation uniquement avec la réponse aux médicaments. Donc, quand on parle de réponse aux médicaments, c'est la réponse en termes d'efficacité ou en termes donc, de, de toxicité. Donc, les objectifs sont multiples. Premièrement, c'est l'identification des variations de réponse aux médicaments d'origine génétique. Génétique. On identifie des variants qui sont donc connus, euh, principalement pour la pharmacogénétique. On n'est pas dans un cadre de recherche, on est dans un cadre donc, de routine hospitalière. Et euh, nous avons ensuite l'étude des mécanismes moléculaires qui sont responsables de ces, euh, de ces variations nous avons l'évaluation donc de leur importance clinique donc en termes, une fois qu'on a identifié un profil euh, phénotypique donc est-ce que ça a un impact donc sur l'efficacité ou sur la toxicité euh, des médicaments qui sont substrats et euh, l'objectif de la pharmacogénétique c'est de pouvoir donc déterminer et développer euh, des méthodes simples d'identification des individus notamment des, des patients à risque et susceptibles donc de de variations et euh, notamment donc applicable avant l'administration du médicament et donc ça rejoint donc les objectifs euh, qui sont donc de euh, il s'agit donc d'une discipline en pratique qui a pour objectif donc de prédire la réponse thérapeutique à un médicament de façon à pouvoir individualiser la posologie ou proposer donc une alternative thérapeutique, et ce, avec le support du suivi thérapeutique pharmacologique donc, traditionnel, donc avec le dosage plasmatique des médicaments euh, psychotropes. Et ensuite, l'objectif, c'est de prévenir la survenue d'un effet indésirable. Donc, ces tests vont euh, être euh, réalisés donc, en amont de la mise sous traitement ou à la mise sous, euh, sous traitement, de façon à pouvoir orienter le plus rapidement possible le clinicien sur euh, une adaptation de posologie ou une alternative thérapeutique en fonction donc, euh, du profil métabolique. Dans un autre contexte qui est un contexte rétrospectif, on peut également donc, comprendre le mécanisme de survenue d'un effet indésirable où on va pouvoir expliquer ou pas, donc infirmer ou confirmer, une origine, euh, une origine génétique. Alors, quand on parle d'origine de, euh, des variations interindividuelles de réponse aux médicaments, c'est que lorsqu'un médicament est administré donc à un patient, on s'attend à avoir une réponse. Une réponse qui va être variable et qui va donc osciller entre une inefficacité et une toxicité, et une efficacité et une tolérance et euh, cette réponse est donc, en fait, euh, va dépendre d'un certain nombre de facteurs de variabilité qui vont être des facteurs donc, physiopathologiques, l'âge, le sexe, la grossesse, la sévérité de la pathologie, les, fonctions, donc, les altérations des fonctions rénales et ou hépatiques, des facteurs ensuite, donc, environnementaux qui vont pouvoir être l'alimentation, le tabac, qui est un puissant inducteur enzymatique, l'alcool également, la co-administration des médicaments, donc avec ces notions d'interaction médicamenteuse qui font qu'il va y avoir une variabilité de réponse qui va être importante donc, aux médicaments en lien avec des co-administrations. À côté de ces facteurs de variabilité, on va retrouver euh, des erreurs, des erreurs médicamenteuses, donc dans l'indication, dans la posologie, dans l'utilisation, dans la compliance au traitement. Tout ça va faire en sorte que… Euh, on va avoir une réponse plus ou moins, euh, une efficacité plus ou moins importante, une tolérance plus ou moins importante. À côté de ces facteurs, il y a donc également les facteurs donc, génétiques, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui avec ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques polymorphisme génétique, ce sont donc des variations qui vont être retrouvées au niveau donc, des enzymes du métabolisme, mais également au niveau euh, de, euh, des, transports, des des récepteurs de transport des, euh, des médicaments, des cibles immunologiques et du système euh, de l'immunité, donc les, euh, les systèmes HLA. C'est La recherche donc de ces polymorphismes génétiques, quels qu'ils soient, vont avoir pour objectif de permettre une médecine prédictive et personnalisée avec des adaptations de posologie et une, ou des propositions d'alternatives thérapeutiques. Donc, l'ADN, quand on, on utilise donc la pharmacogénétique dans la personnalisation des traitements, eh bien, on se, on s'aperçoit que euh, la population est euh, différente et qu'il y a donc une implication de cette pharmacogénétique dans la variabilité donc pharmacocinétique, donc dans la réponse aux médicaments, donc avec de, de l'efficacité et une bonne tolérance, une mauvaise efficacité mais une bonne tolérance, une, une intolérance et une mauvaise efficacité, et une mauvaise tolérance mais une, une efficacité. Et donc, c'est là où la pharmacogénétique prend toute son importance, puisque si on regarde donc les... Euh, les, les traitements conventionnels versus euh, une médecine de, donc, euh, prédictive et personnalisée. Eh bien, pour cet exemple, si dans un traitement conventionnel, on donne euh, la même posologie, quel que soit le profil euh, du, euh, du patient, eh bien, on va s'apercevoir que les patients qui sont déficients, c'est-à-dire qui présentent des, euh, des, des variants, eh bien, vont avoir une exposition, euh, qui euh, va être donc, augmentée et en lien donc, avec une toxicité qui va être cumulative. Donc ça, c'est l'exemple effectivement de, euh, de limurel, pour lequel donc, on a euh, la possibilité donc, de mesurer l'exposition des métabolites de limurel, qui sont en lien avec l'efficacité, mais qui sont aussi en lien avec l'hématotoxicité. Et donc, il y a une toxicité cumulative très importante chez les patients qui sont métaboliseurs lents, c'est-à-dire qui n'expriment pas euh, l'enzyme en question. Et à l'heure actuelle, dans les RCP de l'imurel, il y a donc des recommandations d'adaptation de posologie en fonction du profil, donc profil normal, profil intermédiaire ou profil lent, ce qui fait que on va lisser cette toxicité et cette toxicité cumulative, ce qui fait qu'on va limiter la toxicité tout en maintenant une certaine, une certaine efficacité. Alors, pour ce qui est donc de la pharmacogénétique des psychotropes, le contexte médical est tel que qu'il y a plus de 7% de la population mondiale atteinte d'une maladie mentale, avec plus d'une centaine de médicaments donc psychotropes disponibles, mais cependant un pourcentage d'amélioration et de rémission clinique qui, reste, qui est loin d'être optimal. Donc euh, il y a également pour ces, pour ces médicaments psychotropes de nombreux effets indésirables et de nombreux causes donc, toxiques. Ces patients sont souvent... Polymédiqué, donc avec un risque important euh, d'interaction euh, médicamenteuse, au sein même hein, des, euh, sans parler des, euh, des, euh, des comorbidités, mais euh, des risques d'interaction médicamenteuse euh, liés à la prise concomitante euh, d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Et, et donc, la nécessité d'une individualisation euh, thérapeutique avec donc un apport euh, qui euh, permettra, qui permet donc cette médecine prédictive et personnalisée. Pour cela donc nous avons à l'heure actuelle des outils qui sont euh, disponibles mais qui peuvent être euh, selon les régions, selon les pays euh, insuffis insuffisamment euh, utilisés et donc ce sont des outils euh, qui sont utilisés donc en routine hospitalière qui sont donc des outils de pharmacogénétique d'une part et de suivi thérapeutique, euh, pharmacologique, donc de dosage plasmatique des, euh, des, des psychotropes. Alors, quand on regarde les, euh, les papiers qui sont relativement, euh, relativement récents, hein, des articles récents, on peut voir que nous avons, des, nous avons à disposition des informations donc pharmacogénétiques pour euh, près de, de, donc, euh, de 215 médicaments approuvés par l'IFDA, et dans ces euh, 215 médicaments, il y a environ donc, 21% de ces informations pharmacogénétiques qui concernent des médicaments utilisés en psychiatrie. Et parmi donc, ces médicaments utilisés en, en psychiatrie, il y en a environ 70% qui sont euh, métabolisés par euh, le CYP2D6, euh, ce qui fait du CYP2D6 un gène d'intérêt euh, en, en psychiatrie. On enchaîne donc sur les gènes d'intérêt en, en psychiatrie, euh, les, euh, on va dire que dans dans les, les médicaments donc principalement métabolisés par les cytochromes P450 donc qui sont des enzymes de phase 1, des enzymes du métabolisme de phase 1, euh, la majorité des médicaments sont métabolisés par le 3-4 et euh, le 3-5, CYP3-4 et CYP3-5. Mais concernant les, euh, les psychotropes, on retrouve en priorité les gènes CYP2-D6 et, et le gène CYP2-C19, suivi par les gènes 3,4 et 3,5, et enfin le gène euh, CYP1-A2. Euh, à côté de ça, il y a des euh, gènes d'intérêt. Qui se manifeste donc dans le transport via donc la, la péglycoprotéine. Donc, ce sont donc des gènes, des protéines qui sont situées donc au niveau de l'absorption et au niveau de l'élimination de ces médicaments avec un certain nombre de médicaments substrats donc de cette, de cette PGP pour lequel donc il y a un polymorphisme génétique retrouvé au niveau du gène donc ABCB1, mais il n'y a pas de recommandation d'utilisation donc en routine hospitalière de, de recherche de ces, de ces variants et euh, on le fait uniquement dans un, cadre de, euh, dans un cadre de recherche. Alors la pharmacocinétique des médicaments d'intérêt euh, dans le cadre donc, de, la, de la schizophrénie. On retrouve donc les principaux médicaments, donc à part la misupride qui n'est pas métabolisée par des, des cytochromes P450. Nous avons donc la ripiprazole par le 2D6 principalement, la clozapine 1A2 de C19, la 2D6-3435, l'olanzapine 1A2, la kétiapine 3435, la risperidone 2D6. Nous avons ces mêmes, ces mêmes profils, donc, pour la pharmacocinétique, donc, le métabolisme des médicaments dans le cadre, donc, de la, de la dépression. Avec, donc, je passe le, le détail, mais, comme vous pouvez le voir, donc, une majorité de médicaments qui sont quand même métabolisés par les cibles 2D6 et 2C19. Et nous reprendrons ce métabolisme lors des, des exemples que je vous montrerai, donc, que je vous montrerai plus loin pour euh, pour continuer il faut comprendre en fait euh, quand on parle donc de profil métaboliseur comment on en vient à déterminer à prédire un phénotype, sur la base donc, du génotype. Lorsqu'on fait des analyses de pharmacogénétique, nous allons déterminer ce qu'on appelle un génotype, le génotype du patient. C'est une analyse donc, constitutionnelle, c'est donc, acquis, donc, ça ne change pas au cours du, euh, au cours du temps. Et en fonction donc, de ce génotype, il va y avoir un niveau d'expression de la protéine et en fonction de ce niveau d'expression de la protéine, on en prédit un phénotype. Donc, on va dire qu'environ 80 à 90 des patients présentent donc un gène fonctionnel, c'est-à-dire ne présentent pas de variant, donc ont une protéine active et sont comme, considérés comme des métaboliseurs qui sont des métaboliseurs extensifs, donc ce qui ce qui, euh, ce qui euh, représente la majorité donc des, euh, des, des patients. Nous pouvons avoir donc des métaboliseurs donc, intermédiaires, qu'on appelle aussi des métaboliseurs donc limites, c'est-à-dire qu'ils vont avoir donc euh, un gène fonctionnel, un gène, enfin un gène, un allèle fonctionnel et un allèle euh, à fonctionnalité réduite ou un allèle à fonctionnel non fonctionnel. Donc ça, ce sont des patients métaboliseurs donc intermédiaires qui représentent environ 15-20% de la population. Et vous avez ce qu'on appelle les métaboliseurs extrêmes. Donc quand on parle de métaboliseurs ext extrêmes, on parle des métaboliseurs ultra-rapides, qui représentent à peu près 7%, euh, pardon, 3% de la population générale. Donc ce sont des patients qui vont avoir des duplications au niveau de leur, euh, de leur gène et par conséquent, ils vont métaboliser beaucoup plus qu'un patient donc, métaboliseur normal. Donc on dit qu'ils sont ultra-rapides. Et à côté de ça, nous avons les métaboliseurs qui sont lents, pour lesquels donc, on retrouve euh, des variants qui impliquent qu'on va avoir une absence de protéines, puisqu'on va avoir un gène qui est non fonctionnel. Par conséquent, là, on a euh, environ euh, 7 à 10 des patients qui vont être euh, métaboliseurs lents. Bien entendu, ce, ces pourcentages vont dépendre du, euh, du gène et euh, nous allons en rediscuter par rapport au, au CIP de, de D6 et au CIP, et au CIP de C19. Alors, quel est l'impact et quel est donc, quelles sont les conséquences cliniques de la présence d'un variant sur, euh, donc, sur euh, la clinique donc, du, du patient euh, L'intérêt et euh, l'impact va être euh, pertinent et important à prendre en compte lorsqu'il s'agit donc de médicaments à index thérapeutique étroit. Qu'est-ce que l'index thérapeutique étroit C'est-à-dire que c'est la marge entre l'efficacité et la toxicité, qui est une marge qui est réduite et qui fait que toute modification de posologie au sein de cette, de, de cette zone va faire que le patient va se retrouver soit rapidement en inefficacité, soit rapidement en euh, toxicité. Et donc, si on parle, si on, on tient compte des différents profils donc euh, métaboliseur, eh bien, nous avons, nous allons avoir donc euh, le cas général, donc un métaboliseur extensif normal. Nous allons retrouver des concentrations plasmatiques dans la zone thérapeutique ou dans la zone, dans l'intervalle corrélé à une efficacité thérapeutique. La conséquence clinique sera effectivement une efficacité thérapeutique. Dans le cas d'un patient métaboliseur donc lent pour lequel on va avoir donc un gène non fonctionnel, une absence de protéines, sans adaptation de posologie, les concentrations donc de ces médicaments vont être, donc il va y avoir un surdosage, on va être au-delà, donc supérieur à la zone thérapeutique. Et quel est le risque Eh bien, le risque, c'est d'avoir des effets indésirables et une toxicité. Dans le cas inverse, si on a un métaboliseur ultra rapide, les concentrations en médicaments vont être relativement basses, voire non détectables, ce qui fait qu'il y a un risque d'inefficacité thérapeutique sans adaptation de posologie. Donc là, c'est le cas, euh, on va dire, euh, général, pour un médicament qui a donc un index thérapeutique étroit, sans euh, adaptation de posologie. C'est pourquoi on recherche ces, euh, ces profils. Alors, l'intérêt, donc euh, en tant que gène d'intérêt, le CYP2D6, euh, euh, on recherche donc différents variants. Pourquoi Parce qu'on a les quatre phénotypes métaboliques qui sont représentés parce qu'il s'agit d'un gène très polymorphe avec plus de 110 variants qui ont été identifiés qui peuvent potentiellement, dont certains, euh, impactent l'activité enzymatique. Et on a la possibilité d'identifier, de, euh, de prédire le phénotype sur la base d'un calcul d'activité. Alors effectivement, quand on rend des résultats de génétique, de pharmacogénétique pour le 2D6, on indique quel est le profil métaboliseur et entre parenthèses, on met le score d'activité. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce score d'activité, c'est qu'en fait, chaque allèle a un score d'activité pro propre. À savoir que l'allèle 1, c'est ce qu'on appelle c'est l'allèle sauvage, c'est celui qui code pour un produit actif, c'est l'allèle de référence. Et vous avez donc des, euh, des allèles qui ont des activités euh, réduites, donc... Euh, un profil donc, qui va conférer des profils métabolisateurs plutôt intermédiaires. Et vous avez des allèles qui sont ce qu'on appelle des allèles nus, qui, donc, des gènes qui confèrent donc, un gène non fonctionnel avec un score d'activité à zéro. Et donc, lorsqu'on a notre génotype, vous voyez qu'on fait la somme en fait, du score d'activité de chaque allèle et on a notre phénotype attendu, donc, soit ultra-métaboliseur, donc supérieur à 2,25, métaboliseur extensif, entre 1,25 et 2,25, métaboliseur intermédiaire et métaboliseur lent. Et donc, c'est ce qui est rendu en termes donc, de, de phénotype prédit, de phénotype attendu. Et là où euh, la pharmacogénétique donc, prend son importance, c'est pour les métaboliseurs extrême en 2D6, c'est-à-dire les métaboliseurs lents en 2D6 pour un score d'activité égal à zéro, qui n'expriment pas, et donc le risque, c'est un risque d'effet indésirable et de toxicité, et les métaboliseurs ultra-rapides qui, au contraire, ont un risque d'inefficacité thérapeutique et euh, donc de euh, d'où des recommandations d'adaptation de, de posologie euh, chez, euh, pour les médicaments substrat de, de ce type de D6. Alors, on retrouve donc, dans, les, euh, dans les recommandations euh, le détail, en fait. Euh, vous voyez que pour le 2D6, on a 1 à 20 de la population des patients qui présentent un profil métaboliseur ultra rapide. Et 1 à 10 des patients qui sont métaboliseurs lents. Mais ça, c'est euh, tout patient confondu, quel que soit euh, l'origine que ethnique du, euh, du patient. Si on regarde un petit peu plus en détail les différences interethniques dans la fréquence donc, des phénotypes du CYP2D6, on peut voir effectivement que le profil métaboliseur lent euh, représente donc une, une, pré, une une fréquence donc, de phénotype euh, qui est d'environ euh, 7, 7%, donc métaboliseurs lents chez les caucasiens. Par contre, dans la population asiatique, on va retrouver principalement euh, des, euh, des patients d'origine asiatique et les métaboliseurs ultra-rapides, qui euh, à peu près donc, le même pourcentage de... De, de, euh, de phénotypes euh, métaboliseurs ultra-rapides, quelle que soit l'origine ethnique, euh, c'est euh, effectivement euh, ce qu'on retrouve, le, ce qu retrouve le, le moins. Alors maintenant, le cible de C19, le cible de C19 est également un gène qui est relativement polymorphe, avec plus de 30 variants alléliques qui sont, euh, qui sont connus, avec notamment donc, là, une analyse qui est plus ciblée, euh, autant euh, sur le 2D6, euh, on a un panel et, et on regarde, Alors on ne regarde pas le gène entier, on, on a quand même, on fait une analyse par panel, mais euh, c'est une analyse ciblée sur des allèles qui ont montré vraiment un impact sur la pharmacocinétique des, euh, des médicaments. Euh, sur le 2C19, on ne recherche que trois variants. Deux variants qui confèrent un profil métaboliseur lent, l'étoile 2, l'étoile 3, et un variant qui confère au contraire un profil métaboliseur ultra rapide et vous voyez que euh, on retrouve principalement des métaboliseurs lents dans la population asiatique et par contre 20% des patients caucasiens présente euh, de la population caucasienne présente un métaboliseur un métabolisme donc ultra rapide en dossier 19 et le 2C19 est euh, donc il y a de nombreuses études euh, qui ont montré donc l'impact de ce cible de C19 sur la pharmacocinétique des euh, antidépresseurs, euh, principalement euh, tricycliques, dont on verra les, euh, les exemples euh, après. Donc, pareil, euh, le, le, profil avec, donc, les différents exemples, donc, d'aplotypes, de génotypes, hein, euh, et le pourcentage, donc, 2 à 5 de métaboliseurs ultra rapides, 2 à 30 de métaboliseurs rapides, les métaboliseurs normaux, euh, la majorité, euh, intermédiaire et, euh, et Donc, ça, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu, euh, le, la, la, euh, comment on définit, en fait, sur la base du résultat brut de, on, dont on dispose, comment, à partir d'un génotype, on détermine, que ce soit pour le cible de C19 ou pour le cible de D6, le profil métaboliseur, c'est-à-dire le, le renseignement, le phénotype prédit qui, euh, qui nous intéresse pour la suite. Et donc, euh, sur ce, on a donc des recommandations, des recommandations nationales, des recommandations internationales. Bon, pour ce qui est donc de la, euh, la FDI, euh, il y a donc dans leurs recommandations euh, recommandation pharmacogénétiques pour un couple gène-médicament. Donc, c'est vraiment associer un gène à un médicament on a donc 63% des recommandations qui sont pour limiter donc une toxicité contre seulement 37% qui concernent donc des recommandations concernant l'efficacité. Pour ce qui est de, de nos interprétations, nous, on se base donc sur un site qui est mis à jour régulièrement et là j'ai encore pris des exemples aujourd'hui euh, qui avec des recommandations qui datent de qui datent pour les dernières de 2022 euh, sur lequel donc euh, on, on a à disposition ben, le métabolisme et euh, les recommandations en fonction des différents des différents profils. Alors pour commencer dans, dans, les, dans les exemples, je vais passer relativement vite puisqu'on euh, fera donc par la suite une, une synthèse de ces, de ces recommandations. Donc tout d'abord pour la pharmacogénétique des antitrépresseurs tricycliques, donc la comipramine et la mitriptyline principalement, vous pouvez voir qu'il y a un métabolisme médié donc par le C 19 principalement, mais également... Euh, le 2D6, pour la mitriptyline également, 2C19, euh, 2D6, d'où des recommandations d'adaptation de posologie, soit que sur le 2D6, soit que sur le 2C19. Et pour la mitriptyline, on a euh, eu dernièrement des recommandations d'adaptation sur l'ensemble donc 2C19 et 2D6 en fonction des, des deux profils alors pour vous montrer l'exemple donc de la clomipramine chez les patients donc qui sont métaboliseurs donc ultra rapides, ça dépend de la recommandation donc dépend de la de l'indication. Donc si c'est une dépression, il n'y a pas d'action requise, si c'est un trouble obsessionnel convulsif ou des euh, des désordres donc euh, des de l'anxiété, il est conseillé chez les patients donc euh métaboliseurs ultra rapides d'éviter la clomipramine et de, euh, de préférer donc un antidépresseur qui n'est pas métabolisé par le cible de C19 ou qui est moins métabolisé par le cible de C19, c'est-à-dire qui euh, inclut d'autres cytochromes P450, euh, donc notamment la, fluo la fluoxétine, la fluvoxamine, la paroxétine, pour lesquels qui sont principalement métabolisés par euh, le 2D6. Si euh, effectivement cela n'est pas possible d'éviter la clomipramine, eh bien, on adapte en fonction des concentrations plasmatiques de la clomipramine et de la desméthylclomipramine. Donc voilà pour, pour la clomipramine, nous avons donc ce qu'on appelle les CEPIC, hein, c'est les Clinical Pharmacogenetic Implementation Consortium Guidelines, qui sont euh, donc euh, des, euh, les recommandations internationales qu'on retrouve donc, sur, ce, sur ce site PharmGKB. Pour lequel, donc là, on a des recommandations pour les antidépresseurs euh, tricycliques, quels qu'ils quel qu soient, sur la base du 2C19, avec effectivement, donc, le fait, euh, comme précédemment pour la clomipramine, le fait d'éviter euh, euh, ces antidépresseurs et de, pré et de préférer d'autres euh, antidépresseurs euh, qui ne sont pas métabolisés par. Euh, ou moins par le, le, le CYP le de C19, pareil pour les métaboliseurs donc euh, métaboliseurs lents en CIP de C19. Si ce n'est pas possible de euh, d'avoir une alternative thérapeutique, eh bien on considère 50% de réduction euh, du euh, du traitement et on utilise le suivi thérapeutique pour adapter la posologie. Si on regarde le 2D6, c'est à peu près donc le, les, mêmes, les mêmes recommandations. Et pour ce qui est donc de la mitriptyline, on a d'un côté le phénotype de D6. De l'autre, le phénotype de C19 de et des recommandations qui vont tenir compte des deux phénotypes prédits. Donc si on prend par exemple euh, le 2C19 euh, le euh, métaboli, métaboliseur lent avec un profil de D6 euh, normal, on, a, on retrouve cette recommandation d'éviter la mitriptyline ou de réduire de 50%. Donc, ça c'est euh, voilà, mais on a également donc, pour des métaboliseurs intermédiaires des réductions à 25% de, de posologie. Euh, on a donc plusieurs types de recommandations qui tiennent compte des deux, des deux phénotypes. Donc là, voilà, j'avais pris l'exemple de, de métaboliseurs lents en 2D6 et normaux en 2C10. Pour ce qui est donc du, euh, du citalopram, donc le citalopram, vous voyez, est métabolisé principalement par le 2C19 et euh, le 2D6 et le, et le 3-4. Et nous avons donc des recommandations d'adaptation de posologie sur la base du cible 2C19. Alors, il n'y a pas de recommandation d'adaptation de posologie sur la base du cyp 2D6 parce que le cyp 2D6 vient en euh, on va dire en, en seconde en seconde position, donc c'est euh, le 2C19 qui euh, est le cytochrome P450 qui intervient principalement dans le métabolisme du, euh, du citalopram. Et là, il y a des recommandations d'adaptation de posologie chez les patients qui sont métaboliseurs intermédiaires, chez les patients qui sont métaboliseurs lents et en fonction également de l'âge. Donc, des euh, adaptations euh, qui tiennent compte non seulement du profil métabolique, mais euh, également euh, de l'âge du, euh, du patient. Pour ce qui est de la, la vaccine la vaccine est principalement métabolisée par le 2D6, donc en métabolite euh, actif, vaccine pour lequel donc, nous retrouvons… Alors, c'est effectivement petit, mais il faudra euh, euh, réduire, euh, euh, réduire tout ça euh, pour que ce soit plus, euh, plus compréhensible. Et nous avons donc des adaptations et des alertes en fonction donc, des différents profils métaboliseurs ultra-rapides, intermédiaires et, euh, et lents sur le fait qu'il euh, est possible chez les métaboliseurs ultra rapides, donc en cas de besoin bah, d'augmenter la posologie de 150% de la dose standard et de, suivi, de suivre par rapport au suivi, euh, au suivi thérapeutique ou euh, de préférer des médicaments donc, qui ne sont pas Principalement métabolisé par le cible 2D6. Pour les intermédiaires et euh, les métaboliseurs lents, on retrouve la même euh, recommandation où euh, est, on recommande donc d'éviter euh, la, la vaccine euh, et de préférer donc un, un médicament euh, non métabolisé par le 2D6 ou moins métabolisé par euh, le 2D6. Ensuite, donc, nous avons euh, l'aripiprazole, qui est également métabolisé euh, par euh, 2D6, 3 4 et euh, 3 5 pour lequel nous avons des recommandations d'adaptation de posologie uniquement chez les métaboliseurs euh, lents en 2D6, donc pas plus de 10 mg par jour 300 mg par mois, c'est-à-dire donc 67 à 75 euh, de euh, la dose maximale d'aripiprazole. Donc vous voyez que euh, en fonction de, du médicament, on n'a pas forcément des adaptations de, de, de posologie. Là, euh, clairement sur les métaboliseurs donc ultra rapides, on n'a pas d'action donc qui est euh, nécessaire parce que il n'y a pas suffisamment donc dans ce cas-là de preuves. Qu'il euh, qu y ait une augmentation du risque d'inefficacité thérapeutique, étant donné qu'on a une, une diminution effectivement de la concentration plasmatique donc aripiprazole et son métabolite, mais qu'il n'y a pas forcément d'impact euh, au niveau au niveau clinique. Donc euh, ça dépend vraiment euh, du euh, du médicament. Ces recommandations dépendent vraiment du euh, du médicament lui-même. Pour ce qui est donc de la ketchupine, on n'a pas trop parlé des 3, 4, 3, 5, euh, mais il y a donc des, euh, des recommandations donc euh, d'adaptation de posologie sur euh, la base donc du euh, du 3/4 et euh, essentiellement du 3/4, pour lequel donc chez les patients qui sont métaboliseurs lents en 3/4, euh, il est recommandé donc de choisir une alternative dans le cadre de la dans le cadre de la dépression et euh, sinon donc d'utiliser 30% de la de la dose standard. À savoir que ce n'est pas recommandé, mais ça a été décrit donc dans des études, c'est que la ketchapine est métabolisée euh, également par euh, du 2D et il a été montré que chez des patients qui sont métaboliseurs donc ultra rapides en 2D6, euh, des augmentations de posologie, euh, notamment jusqu'à 1200 mg de kétiapine, ont permis d'atteindre euh, des, euh, des concentrations plasmatiques de kétiapine euh, corrélées donc, à une efficacité clinique euh, sans avoir de toxicité. À ce jour, ces recommandations sur le 2D6 ne sont pas sur PharmGKB, euh, sur euh, mais euh, on, on, on sait de par des, euh, des, euh, des articles. Donc, euh, par de la littérature, euh, qu'en euh, pratique clinique, en pratique hospitalière, euh, ça peut être une alternative d'augmenter euh, la, la posologie de kétiapine si ce médicament euh, convient aux au patients, euh, voilà, sans risquer donc euh, avoir une balance bénéfice-risque en faveur donc, euh, du bénéfice en adaptant la posologie sur euh, la base donc, euh, du profil phénotypique du 2D6. Donc, on a euh, des adaptations de posologie donc, chez les patients métaboliseurs lents euh, avec euh, l'utilisation 60% de la dose standard et également donc, chez les métaboliseurs donc, ultra rapides avec l'utilisation d'1,5 fois euh, la, dose, euh, la dose standard ou une alternative thérapeutique. Pour ce qui est donc de la rispéridone, également des adaptations, donc, euh, métaboliser la rispéridone et métaboliser principalement par le 2D6 en métabolite donc, actif, avec une alternative thérapeutique chez les patients métaboliseurs ultra rapides et l'utilisation euh, de 67% de la dose standard chez les métaboliseurs euh, lents. Et en cas euh, d'effet de, euh, indésirable, euh, il y a possibilité également de réduire à 50%, donc, proposition euh, de... De réduction de posologie dans un deuxième temps, notamment sur la base de la clinique et sur la base donc, de, de, la, de la dose. En pratique, donc, euh, voilà un petit peu ces, ces, ces recommandations d'adaptation de de posologie. Donc, notre bon de demande euh, qui est fait pour euh, le panel pharmaco-pharmacogénétique euh, des traitements euh, psychotropes. Euh, un bon de demande donc, dont vous disposez avec euh, bon, l'état civil, le médecin prescripteur, euh, le consentement, bien entendu, obligatoire, l'indication de la pathologie, les traitements en cours, les traitements envisagés s'ils sont euh, connus, le contexte donc, euh, clinique à, à compléter et euh, donc généralement pour les traitements de psychotropes, on fait donc le, le panel entier où vous voyez la détermination des différentes allèles on, euh, euh, dont, on, dont on dispose à savoir que euh, pour le, le gène CYP1A2, et on va en parler euh, juste après avec la, avec la clozapine, euh, c'est une information que l'on a euh, sur la base du, euh, de l'étoile 1F du CYP1A2, mais nous avons une mauvaise corrélation génotype-phénotype, ce qui fait que euh, c'est une information dont on dispose, mais on ne l'utilise pas dans nos, dans nos interprétations, on utilise le phénotypage, et vous expliquer je vais vous expliquer pourquoi donc ça c'est les bons avec les, les consentements attestations de, de consultation qui sont donc obligatoires pour toute analyse à caractéristiques génétiques d'une d'une personne les exemples donc de compte rendu actuel mais donc ils vont qui vont rapidement évoluer donc, on, ici, euh, le, le PDF d'un du, compte rendu euh, avec le détail donc, euh, du résultat brut hein, de l'allèle qui, euh, qui est présenté, le génotype, le profil, le score d'activité pour le DD6 et l'impact sur euh, donc l'instauration du euh, du traitement pour le 2D6 donc là métaboliseur normal donc c'est une posologie standard plus un suivi thérapeutique pour le 2C19 donc là c'était un profil hétérozygote donc un profil euh, métabolisme rapide donc on vous conseille une augmentation de posologie et un suivi ou euh, une alternative thérapeutique donc avec un suivi thérapeutique et Pardon, je suis allée trop vite. Et ensuite, donc, euh, le 3 k 3 5 avec euh, métaboliseur normal et métaboliseur, euh, et métaboliseur lent, qui fait que euh, vous allez avoir, donc, des recommandations. Donc, là, euh, pas d'adaptation de, euh, de posologie. Donc, ça, c'est du général et c'est ce qu'on va faire euh, euh, évoluer, puisqu'après, donc, on part, donc, euh, médicament par euh, médicament. Et ce qui est repris dans les, les mails actuels que, que j'envoie, c'est la molécule avec le traitement en cours, le gène impliqué et la recommandation donc d'adaptation de, de posologie. Donc voilà pour euh, la pharmacogénétique et principalement la pharmacogénétique des CYP2D6 et de, et de C19. Et donc maintenant, euh, on, on passe rapidement euh, sur les particularités donc, du métabolisme de la, de la clozapine, puisque donc, la clozapine est un antipsychotique donc, atypique utilisé donc, dans les schizophrénies réfractaires. Il est principalement métabolisé par euh, les CYP1 à 2, de c 19 et 3-4 euh, en un métabolite, donc notamment par le 1 à 2 donc en un métabolite qui est la norclozapine, qui est un métabolite potentiellement actif, donc qui est voilà, controversé, et euh, un oxyde clozapine qui est euh, inactif. Euh, L'intérêt donc de réaliser euh, du suivi thérapeutique et on va voir du phénotypage du cip 1 à 2, c'est que donc la clozapine a de nombreux effets indésirables, euh, notamment donc une, une agranulocytose potentiellement létale et des effets indésirables euh, dose dépendants, notamment donc des, euh, des convulsions et là où euh, on, on utilise donc le, le génotypage du 1 à 2. Euh, C'est que on a donc des euh, recommandations euh, sur PharmGKB qui nous dit que les patients qui sont métaboliseurs 1, 1, à, 1 à 2 euh, métaboliseurs euh, Rapides en, en 1 à 2 ont euh, plus de risque donc, de convulser euh, que euh, des patients qui ne présentent pas euh, ce profil, donc euh, ce variant étoile 1F à l'état homozygote. Cependant, donc, euh, le métabolisme donc, de la clozapine euh, va être donc, très, euh, très variable. Euh, vous pouvez voir, c'est juste ici une étude qui vous montre euh, la variabilité qu'on peut avoir donc, dans un seuil euh, euh, thérapeutique donc, entre 250 et 750. Vous avez une variabilité euh, interindividuelle qui est, euh, euh, qui est énorme. Et euh, dans cette étude, il y avait... Euh, euh, donc euh, une euh, majorité d'hommes, euh, ils étaient tous caucasiens, mais il y en avait moitié fumeurs, moitié non-fumeurs, des posologies donc euh, très variables et donc euh, des concentrations très variables. Et qu'est-ce qui fait qu'on a cette variabilité euh, interindividuelle? Eh bien, on a une variabilité d'expression et d'activité du cyp 1 à 2 qui est sur la, la dépendance donc, de nombreux facteurs, qui sont génétiques, mais également non génétiques. C'est-à-dire que donc, le CIP1 à 2 il est moins actif chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a une forte inductibilité par le tabac, par les hydrocarbures. Il y a une inhibition par les oestrogènes et euh, les contraceptifs oraux. Il y a des polymorphismes génétiques, mais euh, qu'on euh, qu ne recherche pas en routine, euh, en routine hospitalière. Et euh, en fait, ben, les facteurs génétiques, ils expliquent que seulement 20 à 30 de cette variabilité d'activité, qu'elle soit induite ou basale, donc du euh, CYP1 à 2. Donc, en conclusion, le génotypage n'est pas approprié donc en prédictif pour la clozapine, puisqu'on a une, cette mauvaise corrélation euh, donc euh, génotype-phénotype. Et euh, par conséquent, on préconise et on recommande de réaliser, euh, dans le cadre de la clozapine, le phénotypage donc euh, du cyp 1 à 2 donc un test in vivo avec donc le test à la caféine, et en euh, support donc le suivi thérapeutique qui va permettre donc d'individualiser euh, th la, la thérapeutique. Et donc pour euh, finir en fait sur et pour ouvrir sur euh, effectivement un prochain, euh, un prochain, une prochaine présentation, euh, la pharmacogénétique et euh, se fait donc euh, en support du suivi thérapeutique et à savoir que les tests donc pharmacogénétiques sont des adaptations qu'on préconise donc à être avant administration, avec donc du génotypage et du phénotypage et que donc le suivi thérapeutique va nous permettre donc d'une part de euh, ça va refléter donc l'influence des facteurs donc environnementaux et physiopathologiques ça va nous permettre d'évaluer la suspicion de non-compliance ça va nous permettre d'évaluer l'impact des interactions médicamenteuses donc d'ordre euh, pharmacocinétique et c'est réalisable, donc 4 à 5 demi-vies, donc environ, pour la majorité des médicaments, 5 à 7 jours après une adaptation de, de posologie ou après une initiation de, de traitement. Et ça peut être donc répété pour pouvoir adapter le, le, le, le traitement. Et donc, nous avons des recommandations également sur ce suivi thérapeutique, des recommandations donc euh, d'adaptation de, de posologie que vous retrouvez donc dans euh, dans les comptes euh, dans les comptes rendus. Voilà, donc en pratique, ça c'est le bon effectivement donc euh, de la plateforme de chromatographie et spectrométrie de masse, donc la plateforme PRISM, euh, pharmacologie et toxicologie, euh, sur lequel euh, bah, il faut euh, bah, compléter l'identité euh, du, euh, du patient, du prescripteur, du préleveur, euh, date et heure d'administration, euh, date et heure de prélèvement euh, et date et heure donc, de dernière administration, ce qui nous permet euh, de déterminer le temps de prélèvement, ce qui nous sert pour... Euh, conclure et pour interpréter nos résultats puisque les, les valeurs que je vous ai présentées juste juste avant, donc les intervalles thérapeutiques qui sont corrélés à une efficacité clinique sont pour des concentrations plasmatiques réalisées donc en résiduel, c'est-à-dire juste avant la prise suivante. alors Bien entendu, les temps intermédiaires sont interprétés puisqu'on essaie d'anticiper le, le, le résultat sur le, sur le résiduel. Mais dans la mesure du possible, il faut réaliser un prélèvement au plus proche donc, de, de, de, la prise, de la prise suivante. Et sur la deuxième page, ben, vous avez donc la liste euh, des psychotropes et également du phénotypage de, du CIP euh, 1 à 2 qui euh, regroupe donc dans le cadre du suivi thérapeutique actuellement euh, 26 molécules métabolites, euh, métabolites compris euh, et euh, voilà qui permet donc euh, un panel assez large de euh, de dosage en complément donc de la de la pharmaco de la pharmacogénétique et comme il s'agit de techniques en fait euh, comme euh, comme il a été dit précédemment de techniques simultanées eh bien, on peut avoir la possibilité euh, notamment euh, d'identifier euh, bah, la prise d'autres euh, médicaments ou molécules qui euh, n'auraient pas été demandés dans un cadre de, de suivi thérapeutique. Voilà, je vous remercie pour votre, euh, pour votre attention. Merci beaucoup euh, Sylvie, euh, j'aurais quelques questions si tu es d'accord. Bien sûr euh... arrêter le partage, comme ça on se, voilà, on se voit <rire> Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses, comme quoi à chaque fois qu'on réécoute, on apprend des nouvelles choses. Le... Euh... Alors, c'est pour donner une occasion bah, de, de faire passer des messages cliniques aussi, donc de resynthétiser des choses que tu as présentées. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous, nous redire finalement quels sont, les mutations les plus fréquentes dans la population caucasienne euh, euh, que, que l'on trouve, hein, tu, tu les as présentées, mais c'était pour que tu puisses les redire, euh, pour que donc, euh, ça nous rappelle en fait, euh, l'intérêt aussi de faire ces dosages, euh, parce que c'est extrêmement fréquent, hein, tu as cité plusieurs chiffres. Voilà, donc effectivement, dans la population caucasienne, bon, dans tous les cas, ce qu'on retrouve, euh, à part pour le, le CYP3-5, mais euh, dans la population caucasienne, on retrouve principalement donc, des métaboliseurs normaux, euh, que ce soit donc, en 2D6, 2C19, et, euh, et on va retrouver, euh, et en 3 4, en 3 4 également, euh, et ensuite, on va retrouver principalement euh, des métaboliseurs euh, lents, dans la population caucasienne, en 2D6. Et en 2C19, on va plutôt retrouver euh, des, euh, des métaboliseurs euh, ultra-rapides. Alors, c'est voilà, de l'ordre effectivement de, de, de, de 20%, hein, mais, euh, mais c'est ce qu'on retrouve principalement. Alors, pour le 2C19, il y a en fonction des médicaments euh, un rapprochement entre le métaboliseur rapide c'est-à-dire un seul allèle étoile 17, et le métaboliseur euh, ultra-rapide, c'est-à-dire donc les deux, euh, la présence de, du variant à l'état homozygote. Et, euh, et en fait, euh, selon les médicaments, soit ces deux profils sont réunis en un et on demande une alternative, on recommande une alternative thérapeutique, soit eh bien, le rapide, on va pouvoir adapter la posologie, le fait d'augmenter la posologie va, va suffire, et par contre l'ultra rapide généralement on, on considère euh, une alternative thérapeutique. Donc il y a aussi des petites subtilités au sein même des euh, des, euh, des phénotypes des phénotypes prédits et des médicaments en fonction donc de de, de l'impact et ça ben ça évolue un petit peu parce que ça il y a quelques années ben, par exemple donc euh, un profil qui était euh, qui était étoile en de ces 19 qui était étoile 2 étoile 17 donc c'est-à-dire euh, un gène enfin un allèle euh, qui confère une déficience et un allèle qui confère une surexpression, euh, euh, une une, sur, une surexpression, eh bien il s'était on, on mettait dans nos comptes rendus euh, euh, phénotype prédit, prédit euh, indéterminé parce qu'on savait pas l'impact de l'étoile 2 versus l'étoile 17, donc elles s'en salaient. Et en fait, à l'heure actuelle, euh, maintenant on sait dans les recommandations que l'étoile 2 et 17, c'est un profil intermédiaire parce que euh, l'étoile 2 a plus d'impact que l'étoile 17. Donc aussi, nos, on va dire que nos recommandations ont euh, évolué par rapport à ce qui, est, ce qui était fait euh, il, y a, euh, il y a quelques années. C'est pareil pour le 2D6 parce que le, pour le 2D6 là dans le tableau que, que je vous ai mis c'est des recommandations donc de, c'est les scores d'activité qui, euh, qui sont de 2019 et dans ce tableau il y a l'allèle 10 qui apparaît du 2D6 et l'allèle 10 jusque là il avait un, un score d'activité euh, qui était de qui était de 0,5 et en fait ils se sont aperçus que euh, ben, par rapport à d'autres allèles qui avaient un score d'activité de 0,5 il avait une activité qui était euh, plus réduite que euh, les autres et donc du coup ils ont réattribué un, un score d'activité donc à 025 ce qui fait que euh, tous les euh, tous les, les profils les quatre profils ont un petit peu ont été un petit peu différents, les zones, les intervalles ont été différents par rapport à ce 2D6 euh, étoile 10 qui euh, a un score d'activité plus, euh, plus faible que ce qu'il était, donc potentiellement un patient qu'on a euh, identifié comme euh, métaboliseur euh, normal euh, parce qu'il avait un étoile 10 et que ça faisait un score d'activité à 1,5, et eh bien il passe euh, à 1,25. Alors il reste, pour cet exemple-là, dans la zone métaboliseur, euh, métaboliseur euh, normal extensif, mais il y a certains profils comme ça qui ont euh, switché de... Euh, euh, de de, de, de profils euh, liés à la présence de Stalel donc les recommandations évoluent c'est pour ça que nous on est régulièrement sur Farm GKB, de façon à faire aussi évoluer donc nos, nos comptes rendus et nos voilà on met euh, systématiquement des convois donc là en repréparant, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles recours euh, qui dataient voilà, de 2022 donc est-ce qu'on les avait déjà qu'est-ce qui a changé par rapport à, à 2022 sur certaines molécules donc ça ça se voilà ça ça évolue Super. Euh, J'ai noté, je crois qu'il manque la vortioxétine dans votre liste de cas à cocher, qui est un antidépresseur récent. Dans ce que tu as présenté, ouais. là, je crois que ça n'apparaissait pas. Je ne sais pas si on l'a ou pas. Euh, là, je ne euh, l'ai pas. Euh, la vortioxétine, euh, ben, il faudra que je la rajoute. Elle est dans la liste c'est dans ouais, un antidépresseur, alors c'est plus ISRS maintenant, c'est un inhibiteur de sérotonine, mais de l'élargie des, des récepteurs de la sérotonine. Ah voilà, le voilà, Brantelix. Ben, je crois que c'est du 2D6. D'accord. Donc ça, ben oui, oui, de toute façon, ça, on va le mettre, on va le mettre à jour et puis de, on, on tiendra compte de la liste, liste qu'on a là. Parfait. Et euh, je voulais revenir sur l'histoire du phénotypage de la clozapine. Donc, Est-ce que euh, il est, ça n'est fait que pour les patients qui ont de la clozapine Parce que nous, ça peut nous intéresser pour tous les patients qui ont des schizophrénie, parce que potentiellement, un jour, ils peuvent être sous clozapine, même s'ils ne l'ont mmh. pas déjà été et qu'ils n'en ont pas actuellement. Est-ce que ça c'est quelque chose euh, finalement donc tu as bien expliqué que le génotypage ne servait à pas grand chose parce qu'il était pas fiable. Donc est-ce que euh, on peut aller directement au phénotypage et systématiquement ou est-ce que c'est quand même réservé qu'aux personnes qui ont de la clozapine Comment ça se passe Ah non non parce qu'il y a l'olanzapine aussi il euh, y en a, a, a d'autres également euh, euh, qui sont euh, qui métabolisés okay. euh, euh, par la euh, par, euh, euh, par, le CIP, euh, par le CIP 1 à 2 et en fait euh, le, le phénotypage il est euh, donc euh, on n'a pas de recommandation d'adaptation de, de posologie sur la base du, euh, du phénotypage du CIP, euh, du CIP 1 à 2 mais euh, ça nous donne donc que ce soit pour la clozapine ou pour tous les médicaments substrats du, euh, du 1 à 2 euh, une indication effectivement euh, pour dire bon bah, potentiellement vous conseille d'augmenter ou de diminuer la difficulté c'est de réaliser en fait le test de euh, le phénotypage donc euh, du euh, du 1 à 2 puisque bon bah, c'est un test donc euh, il vivo avec euh, donc des euh, euh, il faut tenir compte euh, donc à un instant t donc le profil peut-être deux ans ou trois ans après il va pouvoir évoluer le patient il fumait il ne fume plus donc, ce qui est valable à l'instant T, il a des, euh, des, des médicaments inhibiteurs du, euh, du 1 à 2 à l'instant T. Son profil, effectivement, il est pour, euh, pour le moment. Mais euh, deux ans après, il a changé de. Euh, il a changé de. de euh, il ne il fume plus ou il n'a plus d'inhibiteurs. Ben, son profil, il va changer. Donc, le prévoir trop à l'avance. Ce c'est pas, euh, pas utile, euh, d'autant plus que euh, c'est réalisé, euh, on en, en reçoit un et il est réalisé dans la foulée, c'est comme du suivi thérapeutique. Donc, euh, euh, donc en fait, euh, il est dans nos techniques euh, euh, de, routine, de routine hospitalière. Et, euh, et finalement, le résultat, il est rendu assez euh, assez rapidement. Donc, il vaut mieux pas euh, l'anticiper, on va dire, trop tôt. Euh, si potentiellement, on, voilà, il y a les inductibilités, l'inhibition qui peut qui peut faire que ben, le profil va. va C'est déjà arrivé hein, qu'on ait des euh, des phéno, euh, qui datait de, de 2018-2019, qu'on a refait en 2022 et qui, potentiellement, ont un peu, un peu évolué. Donc, en pratique, comment ça se passe pour un patient où on vous envoie un bon où on a coché ou pas, d'ailleurs, le phénotypage 1 à 2 et qui a ou pas de la clausamine Alors, il y a plusieurs situations, c'est par exemple… Si euh, on a un patient qui est sous clozapine ou olanzapine et on oublie de cocher le phénotypage, là, je pense que vous le faites quand même, euh, parce qu'il y a une indication. Alors non, parce qu'en bon. fait, c'est une technique à part. Oui, donc il faut, faut quand même bien le cocher. De... Mais non, parce qu'en fait, il y a tout un protocole pour le pour le CIP, pour le, le phénotypage, parce qu'il y a un protocole déjà euh, 36 heures avant où euh, le patient euh, ne doit pas euh, boire de café, euh, euh, les boissons énergisantes, le coca, euh, donc il y a une, des restrictions alimentaires euh, 36 heures avant, euh, donc et surtout pas de caféine bien entendu, donc il y a un prélèvement qui se fait à T0. Avec, donc, où on vérifie que euh, le taux de caféine et le taux de paraxanthine est bien non détectable. Et ensuite, donc, il y a une administration d'ampoule de, de caféine, c'est des ampoules de copper de, de, de caféine. Enfin, il y a la quantité sur, la, sur le protocole. Et, euh, et de là, on fait un, un prélèvement, donc, quatre heures après. Et nous, on va donc identifier euh, le taux de caféine, le taux euh, de paraxanthine, et on va faire un ratio paraxanthine sur caféine. Et c'est en fonction donc, de, ce, de ce ratio qu'on va identifier un profil plutôt lent. Plutôt normal ou plutôt, euh, ou plutôt euh, métaboliseur, euh, métaboliseur rapide. Donc en fait, il faut que ce soit des prélèvements, il, il faut l'anticiper, il, euh, il faut le prévoir. Et c'est la difficulté qu'on a à faire des phénotypages chez les patients donc, de psychiatrie, c'est surtout ces, ces restrictions euh, alimentaires dans les 36 heures qui précèdent les prélèvements. Ok, ben merci beaucoup, c'est très éclairant. Euh, je ne sais pas si euh, Christelle Andrieux tu avais euh, des questions dont tout était très, très clair on va euh, digérer ça un peu est-ce que tu peux juste nous remontrer les deux tableaux avec les médicaments euh, et leur euh, substrats le, euh, donc les antipsychotiques et les antidépresseurs parce qu'on est passé ah, rapidement dessus c'était euh, deux diapos que tu as présenté en milieu de présentation je vais repartager opf... euh, tac tac tac voilà, c'est ça. Dis, voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est les antibiotiques. Ouais. Donc, non, effectivement, est... il est représenté ici la PGP, euh, mais euh, le gène ABCB1, euh, on ne le, on le fait pas, on, on le fait pas, on continue. Il est dans nos panels. Donc, à savoir qu'au niveau technique... Donc, on a ce qu'on appelle donc, un panel de gènes avec euh, des cibles, c'est-à-dire que euh, en fait, c'est du séquençage au débit. Donc, on a euh, une librairie donc, de, de gènes qui est, euh, est inclue et qui va être séquencée en même temps. Et, euh, et ensuite, il y a une analyse bioinformatique qui se fait sur nos cibles. C'est donc, euh, donc vraiment quelque chose... Euh, on ne regarde pas tout le gène entier. Donc le 2D6, on a une dizaine d'allèles, de, de, de variants. Le 3-4, on, on en a deux. Le 3-5, on en a deux. Euh, le 1-2, on en a un. Le 2-C19, euh, on, on en a trois. Et le 2-C9, on ne le, on le fait pas parce qu'il n'y a pas de, de recommandation en, en, en psychiatrie. Et donc ce qui veut dire que potentiellement, euh, ces informations, donc on, on les a. Et quand euh, on a d'autres médicaments euh, autres que des médicaments euh, psychotropes qui, voilà, qui sont métabolisés par, euh, par le 2D6 ou le DC19, peu importe, eh bien, on peut aussi proposer des adaptations et des recommandations en fonction des, euh, des médicaments. Je mets par exemple le 2C19. Euh, nous, on a des demandes dans le cadre de, de la transplantation et des, euh, et, euh, et des réas, Donc, par rapport au voriconazole. Donc, il y a des recommandations d'adaptation de posologie pour euh, l'antifongique, donc pour le voriconazole qui est principalement métabolisé par le 2C19. Euh, le, le des patients qui potentiellement sont greffés, et eh bien, on peut euh, donner le profil euh, 3, 4, 3, 5 du euh, patient pour pouvoir adapter les doses de l'antirejet euh, euh, du tacrolimus. Donc, là, donc, quand, quand voilà. on voit voie métabolique majeure. Ça veut dire donc que s'il y a une mutation, ça va impacter de façon importante le taux plasmatique du médicament. On est OK mm. Et euh, donc, pour la clozapine, ça veut dire qu'il y en a déjà au moins quatre qu'on voit ici, dont une qu'on ne, qu ne dose pas et le CIP1A2 dont, on, dont il faut faire le phénotypage. Donc, ce qui est compliqué, Exactement. ce qui est compliqué. Donc, en fait, on n'en a que deux sur les quatre pour interpréter vraiment en fait en routine euh, actuellement euh, s'il y a un risque pour la clozapine euh, à être euh, métabolisé différemment et donc ce que tu disais c'est que le 2C19 donc ultra rapide c'est 20% dans la population générale caucasienne mais potentiellement ça peut être beaucoup plus chez nos patients à nous parce qu'il y a un biais euh, de d'adressage puisque donc les gens viennent chez nous surtout pour des problèmes soit d'effets indésirables ou de manque d'efficacité donc euh, c'est probablement beaucoup plus important dans les patients chez les patients qui viennent nous voir donc euh, ça renforce encore plus euh, l'intérêt de de le faire euh, oui, euh, après, bah, euh, par exemple, la clozapine, on a le profil de C19. Potentiellement, avec le profil de C19, eh bien, on va dire que c'est un profil euh, plutôt lent, bah, un profil lent, un profil euh, ultra rapide. Mais si à côté, on n'a pas le phénom 1 à 2, euh, on on ne pourra pas euh, proposer d'augmentation ou de diminution de posologie on va dire bah, se référer euh, au phénotypage 1 à 2 ou au, au suivi thérapeutique de la de la clozapine pour adapter la, la posologie parce qu'à lui seul en fait il ne va il est le, les, les données sont, sont insuffisantes et qui, comme il intervient que secondairement après le après le 1 à 2 c'est le 1 à 2 qui, euh, qui prime et, euh, et on ne va pas pouvoir euh, identifier un profil, enfin identifier, proposer une adaptation de posologie que sur la base du 2C19 pour la clozapine. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les antidépresseurs Voilà, super. Donc euh, effectivement, le... on voit qu'il y a quand même beaucoup. Donc le 2C. De ces de... 19, ça ce concerne surtout. Donc, ce qui est valable. Ah oui, donc je vois qu'il y a une différence entre le citalopram et les citaloprames. Est-ce que c'est. Comment on explique ça Parce que c'est ah, ben... euh... oui. la forme. En fait, ce qui qu est métabolisé, c'est le citalopram, en fait. D'accord. Donc, euh, les, est, est les, les citalopram est un, est un dérivé. Je ne sais pas si euh, s'il si est métabolisé euh, directement. C'est les, ouais, les non normalement. C'est les non Donc, en fait, c'est le citalopram qui, euh, qui est métabolisé. Voilà, il n'y bon. est pas là, les citalopram. Normalement, les, le citalopram, c'est un mélange des citalopram, euh, enfin de la version D et de la version L. Donc, dans le citalopram, il y a de l'écitalopram. Euh, donc, je sais pas. Euh... Ouais, non, parce que là, nous, sur les, euh, sur les tableaux donc, euh, euh, dont, dont on dispose, effectivement, les citaloprams, il n'est pas, euh, pas spécifié, en fait. Oui. Parce euh... que, euh, on... Ouais. oui, on se base effectivement sur le, sur le citalopram. Il faudrait que je regarde s'il y a des études qui, euh, euh, qui euh, donnent plus de détails par rapport à les citaloprams. Parce que nous, en fait, quand on fait le dosage, euh, en fait, on mesure, euh, que ce soit écytaloprame ou cytaloprame, on mesure la molécule de cytaloprame. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, en fait, oui. sur la base, c'est cette molécule-là qui est euh, métabolisée principalement par le c 19 Donc, c'est pour ça que ça vaudra peut-être le coup de clarifier ça pour vérifier mmh. qu'il n'y ait pas un malentendu sur l'écitaloprame. Parce que là, quand on ouais. regarde tableau, on a l'impression qu'il n'est pas métabolisé par les cytochromes. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste qu'il est superposable au citalopram, en fait, dans les études. Euh... Je pense que c'est superposable au, ouais, au citalopram. Peut-être que pour cette ligne-là, il faudra peut-être. Euh... Euh... Après, euh, je crois que je l'ai le, si je, je vais revenir, mais je crois que dans l'exemple, il y a le métabolisme du citalopram. Oui, tu l'as montré le citalopram, mais pas les citalopram, ouais je ne sais pas si c'est… Euh... Parce que nous, en pratique, on prescrit quasiment plus de citalopram, on prescrit que de les L'escitalopram, en fait. parce que là, effectivement, il y a le S c est c est citalopram et le R citalopram. Donc l'escitalopram, c'est la forme S. La forme S, donc, forme S. Qui est, qui donc est, en, en fait, c'est bien ça. celle qui est métabolisée, en fait. Donc peut-être que dans le tableau, il faudra corriger, du coup. Oui, vous mettre citalopram euh, et citalopram, effectivement. Et euh, concernant les IRSN, j'ai vu qu'il manquait la duloxétine aussi qu'on qu a beaucoup prescrite chez nos patients. Ah, elle a la duloxétine. Ah, elle des... est mal classée. Ah, elle est dans les ISRS alors qu'elle devrait être dans les IRSN. Ah, ok. Ok, elle, elle doit être sous la 20 la vaccine normalement en fait. D'accord. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est quelque chose... On voit qu'elle métabolise le 1 à 2, enfin que le 1 à 2 la métabolise, donc c'est des choses aussi auxquelles on est confronté assez régulièrement chez les oui. patients qui sont sous du, du l'oxétine. 1 Et... à 2, 2D6, mais il n'y a pas de recommandation d'adaptation de posologie sur la base du 2D6, oui. D'accord, donc ça, c'est important. Euh, euh, parce que j'avais vu quelque part que... Il y avait une histoire, mais ça, je crois que je le retrouve, de 50 d'augmentation de taux de duloxétine, mais je ne me rappelle plus dans quel contexte. Alors, Je ne sais plus si c'est les fumeurs, justement, inclinés, ou euh, diminution, je crois que c'est ça, c'est l'induction du 1 à 2. L'induction les... avec le tabac, ouais, qui, ça, euh, oui, qui diminue, par rapport au 1 à 2. Ouais. C'est ça, qui diminue de 50 le taux minutes. de duloxétine potentiellement. D'accord. Euh... Donc là, Après, toutes ces molécules, à part euh, la gomélatine, euh, on les dose tout en suivi thérapeutique, hein puisqu'on a rajouté, on est en train de finir les, euh, de finir les validations euh, euh, de la sertraline, pour ce qui est là, euh, qu'on n'avait pas, euh, non, la, paroxétine, la paroxétine aussi, puisqu'on avait la fluoxétine, mais on n'avait pas la paroxétine. Euh, voilà, on a complété voilà, notre, notre panel, on a rajouté de toute façon, donc, toutes les molécules, on a rajouté la siamémazine, on a rajouté le, la fluvoxamine, donc la sertraline, la paroxétine, le zuclopentuxol et une sixième dont j'ai oublié le, le nom. Euh, et la loxapine, voilà. D'accord, très bien. Ça, ça fait partie des molécules rajoutées euh, voilà, dans, le, dans le panel de suivi thérapeutique. Et euh, j'avais une dernière question, c'est est-ce que on a une explication au vu, alors ça, ça concerne peut-être pas forcément la, la génétique, hein, mais qu'un antidépresseur puisse être efficace à un moment donné et ne plus l'être hein, au cours d'un nouvel épisode, c'est-à-dire entre temps, il y a eu une période d'arrêt, parce que rémission, et puis après reprise de l'antidépresseur, au deuxième épisode, il n'est plus efficace, ça, ça nous arrive souvent, et puis l'autre situation, c'est au cours d'un même épisode, il est efficace, puis après, il perd son efficacité. Euh, ça, c'est Est-ce que c'est des mécanismes génétiques qui sont en jeu avec un, un gène multidrug resistance, ou est-ce que c'est autre chose euh, Non, ça peut être effectivement euh, des euh, potentiellement des... Euh... Euh, des des, des enfin, plutôt pharmaco en fait que euh, euh, que pharmaco euh, pharmacocinétique des, des, euh, plutôt au niveau des, des récepteurs euh, qui, euh, qui fait qu'il il y a une, une différence euh, d'expression et donc euh, d'efficacité Les récepteurs au niveau du cerveau c'est ça? Oui, les récepteurs au niveau des... des, des, des voilà, de noradrénérgique, c'est euh, et etc. Mm. D'accord, donc c'est au niveau central. C'est ça qu'on n'exploite pas, et c'est plus en fait euh, de l'ordre de, de pharmacodynamie. Alors, on a un peu tendance à dire que euh, quand ça n'explique pas, et ce n'est pas une cause génétique euh, d'origine... Enfin, euh, en lien avec la pharmacocinétique, ça peut s'expliquer par la pharmacodynamie, mais c'est vrai que... Euh, euh, en routine hospitalière, on n'étudie pas les, les gènes et les variants euh, pharmacodynamiques. Superbe. Il y, y aurait du, euh, du travail à faire dessus parce qu'il euh, y a également des, euh, des, des, des réponses au traitement, une variabilité de réponses au traitement euh, par rapport à des, euh, à des variants identifiés sur des, euh, sur des récepteurs euh, euh, Donc en lien avec la, la réponse pharmacodynamique. Un grand merci, uh, Sylvie, pour cette présentation très complète, très riche. Euh... Voilà, On va, on va méditer là-dessus. <rire> <rire> voilà, bah, dans, euh, bah, dans un premier temps, ce qu'on va, voilà, qu va faire euh, dans, les dans les meilleurs délais, c'est euh, euh, de reprendre bah, effectivement toutes nos... Euh, parce que là, nos, nos interprétations, euh, molécule par molécule et phénotype par phénotype, on l'a sous un format de fichier euh, Excel. Et euh, il faut qu'en qu en fait, on arrive à faire des tableaux de ces, de ces fichiers Excel qui, euh, euh, voilà, qui permettront d'être plus clair molécule par molécule et recommandation par recommandation.